Alors bonjour, mon nom est Martin Tremblay, je suis un des créateurs du cours pour anglais langue seconde, secondaire 5, euh, pour, oui c'est ça pour l'anglais, alors je vais vous montrer notre utilisation là, du cahier de traces et comment qu'on l'utilise, quelques exemples en anglais, euh, alors entre autres quand l'élève va être amené à lire des textes variés et à prendre des notes, donc euh,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 et euh, avec son Graphic Organizer, qui, euh, en passant, là, va le, le suivre là, tout au long. Euh, donc, voir ça dans son cahier. Ben, il pourrait y référer pour d'autres tâches par la suite. Donc, à, comme enseignant, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut euh, aller voir et donner de la rétroaction sur ce que, justement, l'élève euh, a décidé là, de, de consigner comme information, voir si, euh, justement, l'élève a bien compris. Ça nous, ça nous permet de vérifier sa compréhension.